Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle expérience à base de tension de surface. Si vous ne les avez pas déjà vues, vous trouverez des liens vers les précédentes en description. Pour réaliser la petite manip du jour, il vous faudra du fil de fer facile à plier, un bout de ficelle, un récipient, de l'eau et du liquide vaisselle. Formez un anneau avec le fil de fer et prévoyez un petit manche pour pouvoir le manipuler facilement. Nouez la ficelle en travers de l'anneau sans l'attendre, il faut qu'elle puisse bouger un peu. Mélangez de l'eau et du liquide vaisselle dans un bac, puis trempez votre anneau dans l'eau savonneuse. Un film se forme, ou pour être exact, deux films se forment, un de chaque côté de la ficelle. Il se passe quelque chose de particulièrement intéressant quand on perce le film vers lequel la ficelle est courbée. Elle se déplace instantanément dans l'autre sens, vers le film de savon restant. Une fois de plus, c'est dû à la tension de surface. Lorsqu'on sort notre support de l'eau savonneuse, la tension de surface de chacun des films tire sur la ficelle, ce qui l'immobilise dans une position donnée. Quand on casse un des films, celui qui reste devient le seul à tirer sur la ficelle et peut donc l'attirer vers lui si elle n'était pas déjà dans cette position. Cette traction par la tension de surface est d'ailleurs suffisante pour tirer la ficelle vers le haut si on place le support à la verticale, mais celle-ci retombe si on casse le dernier film de savon. J'en profite pour corriger une simplification que j'avais faite dans une des toutes premières petites manips. Je vous avais montré ce qui se passe quand on ajoute du savon au centre d'une assiette d'eau recouverte de poivre, et je vous avais dit, le poivre qui était à la surface de l'eau au départ est repoussé par ce savon qui s'étale et se retrouve donc sur les bords de l'assiette. Ce n'est pas complètement faux, le savon s'étale effectivement sur la surface de l'eau. Mais si le poivre se déplace, c'est surtout parce que le savon fait diminuer la tension de surface au milieu de l'assiette, exactement comme on a fait diminuer la tension de surface d'un côté de la ficelle en cassant le film qui s'y trouvait. La tension de surface au bord de l'assiette, comme celle du film restant, s'est ainsi retrouvée seule à tirer sur le poivre, qui s'est alors déplacé vers le bord de l'assiette. Comme quoi, il y a beaucoup de phénomènes qui sont plus simples à observer qu'à expliquer.